L'ours tendre. C'est l'histoire d'un ours. Un ours brun et un peu gris. Il marchait depuis des années avec une seule idée en tête. Être aimé pour ce qu'il était. qu'il était vraiment un ours bon, doux et paisible.